Toute petite vidéo pour la correction d'un tout petit exercice d'examen d'archi. Euh, donc, il s'agissait de faire un petit circuit pour euh, réaliser ce, cette petite boucle. Alors, je ne vais pas vous présenter la, la construction. Euh, bon, n'a pas été très très longue, mais euh, il a fallu bien comprendre comment marchait Logisim. Donc, c'est fait avec Logisim toujours on peut faire bon même si c'est pas super euh, élaboré euh, fait pour et puis même si c'est pas forcément très joli le résultat. Mais donc on arrive à euh, donc si on regarde l'algo, il y avait une variable A qui n'était pas modifiée au cours de l'algo donc on a besoin d'un A quelque part qui sera euh, fourni là où il faut dans l'algo. Euh, ensuite, il y avait une boucle là, on la boucle, on la voit parce que ça passe ici par un registre qui est dans une boucle, si on vous suivez la souris là, qui revient sur le registre. Donc euh, le début, le registre, on le initialise avec une valeur initiale x égale 1, donc euh, qui est là. Et puis euh, dans la boucle, vous voyez, il n'y a pas de dans la boucle, il n'y a pas grand chose qui se passe. Euh, elle est de ce côté-là, la boucle, hein, elle est en dessous, euh, parce qu'effectivement il n'y a pas de conditionnel dans la boucle. C'est juste une division de bons termes, une addition et puis un décalage, euh, décalage de 1 bit. Euh, par contre, à la fin de la boucle, euh, donc il faut savoir quand on a fini. Alors quand on a fini, on fait un, un produit, euh, la soustraction, donc qui correspond à ça pour faire la valeur absolue. Et puis on regarde en fonction du résultat de la soustraction ici, euh, si le résultat est négatif ou pas, on prend x ou enfin le, la, la différence ou l'inverse de la différence et on compare ça à la valeur alors là pardon j'ai mis 2 euh, c'est parce que euh, euh, en fait l'algo est plutôt prévu pour des nombres réels et sur les entiers ça marche un peu moins bien enfin ça marche pas très bien mais ça marche euh, pas si mal quand, quand même euh, pour les entiers voilà pour les réels 1 euh, ça serait bien pour les euh, entiers il faudrait en fait euh, avoir un algo un peu plus élaboré que ça donc, on part à 1, comme certains l'ont vu le jour de l'examen, ça consiste à regarder si c'est égal, ce qui est un peu limite pour l'alcool en question. Euh, donc, si je finis la, la, donc, la boucle, donc, à la fin, par contre, une petite conditionnelle. Donc, la conditionnelle, elle regarde. Donc, euh, alors, pour, pour savoir si c'est terminé, voilà. La valeur absolue, c'est une conditionnelle déjà, qui est là. Et pour voir euh, à la fin donc, de la boucle, euh, donner le résultat, c'est X ou X-1, c'est fait dans cette, ce, ce second multiplexeur qui prend en entrée le même résultat. Est-ce que le résultat de la soustraction est négatif ou pas Pour soit avoir X, ce qui était dans le registre là, soit avoir X moins la valeur 1. Et on a ici le résultat. Alors si on l'exécute euh, sur quelques valeurs, donc euh, là on va prendre la valeur 100 par exemple, donc... Euh, l'init se fait plutôt sur le 0 donc euh, en, voilà, en faisant fonctionner un petit peu l'horloge ici dans le registre euh, la valeur qui est enregistrée dans, dans X là c'est la valeur 0,1 donc c'est la valeur du X c'est la seule valeur qui change. Et une fois qu'on lance l'algo, de la valeur 0, 1, on passe à la valeur... Alors la valeur en entrée ici, dont on veut quelques racines carrées, euh, ici c'est euh, plus, 64 plus 32 plus 4, doit faire 100. Euh, donc 3 fois 48 plus 2... Euh, ça c'est une valeur qui a été calculée à la première boucle de l'algo qui vaut euh, 50. Donc deuxième boucle de l'algo euh, donc c'est toujours pas le résultat on passe à valeur euh, 16 plus 10 26 troisième boucle de l'algo on passe à la valeur euh, e qui doit valoir euh, A B C D E 14 voilà. euh, donc c'est toujours pas le résultat on voit ici pas valeur 14 mais valeur 13 peut-être parce que c'est un peu trop grand par rapport à ce que ça devrait être. donc on fait un moins 1 dans le multiplexeur et au suivant d'algo on arrive à la valeur 10 qui est le résultat c'est indiqué là haut et si on continue l'algo pour cet algo là la boucle elle boucle sur la bonne valeur donc on peut le faire fonctionner si on veut euh, un peu plus euh, alors, tout seul sans que la boucle en changeant les valeurs donc par exemple si on prend la valeur 99 donc euh, initialement ça part d'un résultat qui n'est pas le bon résultat euh, alors on va peut-être mettre 2 comme euh, limite euh, pour dire que c'est Correct. donc le résultat le potentiel pour l'instant, de toute façon c'est pas encore lancé euh, c'est 1 mais c'est pas encore fini donc si on lance l'algo donc on voit ici changer les valeurs petit à petit et arriver sur la valeur donc euh, donc pour la valeur, racine carrée de 99 alors la racine carrée entière ça sera 9 donc on arrive effectivement à la valeur 9 alors euh, avec ce, ce petit cette chose intéressante qui se passe c'est que euh, pour cette valeur là hein, en fait on, on déborde une fois une fois on est en dessous donc en fait la valeur qui est enregistrée dans l'algo X c'est une fois 9 une fois 10 mais il euh, y a à la sortie de l'algo dans les deux cas en fait on complète ou bon, on soustrait 1 pour obtenir toujours la valeur 9 bon. et il y a une des deux valeurs qui dit que c'est l'algo qui est terminé et l'autre dit que l'algo n'est pas encore terminé parce qu'avec la valeur 9, 9 fois 9, 9, 81, la différence entre 81 et 99 est un peu trop grande. Il faudrait prendre une, un epsilon qui serait beaucoup plus grand. Donc le 1 qui est là, en fait, ça devrait être dans un algo sur les réels, un epsilon. Là, c'est pour les entiers, j'avais mis 1, mais c'est voilà, pour mettre quelque chose. Voilà, donc je laisse une dernière fois l'algo tourner on peut prendre aussi la valeur 101 pour voir ce que ça donne donc je réinitialise pour mettre tout à 1 et je lance l'algo et il calcule donc voilà on passe par 51 25 et puis 10 et 10 c'est la valeur absolue par la racine carrée de 100 101 ça doit marcher aussi à peu près on passe 51 25 là. 13 et puis 10 à nouveau et 10 c'est la racine carrée aussi de 10 un peu par excès mais bon c'est la goût qui fait ça. Fin de la vidéo.